Bonjour Carole. Bonjour Dominique. Est-ce que tu peux me parler en quelques mots de ta formation Oui tout à fait. Alors après 10 ans d'expérience en ressources humaines, j'ai fait le constat que l'entreprise était toujours soumise à des changements, des petits changements, des grands changements, à la fois pour faire face à ses obligations réglementaires qui sont tout le temps en évolution et également pour répondre aux besoins de son marché. Dans ce contexte, les responsables d'entreprise, les RRH, les DRH, passent énormément de temps à accompagner leurs équipes par rapport aux réticences, aux peurs, aux incompréhensions qui peuvent les impacter dans le cadre de ces changements multiples. Ce n'est pas toujours des situations qui sont favorables à l'entreprise. Aujourd'hui, il existe des solutions. Notamment, il existe une formation que j'ai élaborée et mise au point et que j'anime avec Isabelle Dupont, une médiatrice professionnelle et formatrice comme moi. Cette formation a été labellisée par l'École professionnelle de la médiation et de la négociation et nous nous proposons de former les managers aux outils de la médiation professionnelle adaptés à la qualité de leurs entretiens formels et informels en entreprise. Ce qui leur permet d'avoir à la fois les leviers mais aussi les outils pour pouvoir sauvegarder ou recréer un climat plutôt de collaboration et également de répondre à l'une des obligations de l'entreprise actuellement, qui est la préservation de la santé au travail de ses salariés. Je te remercie. Merci.